Je vais appeler moi, on ira à la plage. Oui, je vais Oui, Je vais appeler moi. moi. Alors, bah, tu vas sais, venir. Bam, et bâché. Et toutes ces. Les autres filles là. Les filles qu'on a, on a, on a trouvées à Lomé là. Imagine, je les ai fait venir à Obéli. Habit-toi, je vais venir te chercher maintenant. Habit-toi, on est en route déjà. On ira à la plage. Mais habite-toi, habite-toi vite, je ne veux, veux pas venir t'attendre Habite-toi hein. vite, on ira à la plage D'accord Oui, les filles de Lomé là, les deux Elles sont deux, il y a un pour toi et un pour moi Habite-toi, habite-toi habite Allez, tu Oui, ai dit. Oui, il Mais tu c'est quoi Faut t'habiller, les filles sont là. Je suis avec les filles. Comment tu vas? Je veux bien chez toi. Faut t'habiller. Tu, tu sais quoi? Cette vie, elle ne me plaît plus. Cette vie dans laquelle toi c'est quand tu as des sorties c'est quand tu as des voyages sur l'omé aller t'amuser quand tu penses à moi je suis utile je suis important mais toi et moi on est ensemble depuis des années on est amis tu sais que ton niveau est plus bon que pour moi oh. tu ne m'aides pas non, non non non attends il est mais temps laisse ça. attends je vais te dire la vérité mais tu ne m'aides pas tu, je ne veux pas forcément être comme toi mais au moins être capable de gagner moi même ma vie toi tu as voiture tu as maison tu vas à j'ai honte parfois quand on sort et c'est seulement toi qui dépenses. Quand n'oublie ça. on était On a tout le temps pour ça. On a tout le temps. On est encore À chaque fois, remettre à demain, je risque de trouver malheur en chemin. Oh. Va t'amuser avec tes filles. Allez vous éclater. Va dépenser tes millions. Je commence maintenant à réfléchir à comment organiser moi ma vie pour avoir une mais On a tout le temps mon pour frère, ça. C'est ton argent. Va t'amuser. C'est bon, ça me va. À chaque fois, le week-end, on était allommés. Tu me ramènes des filles on va encore faire le mouvement, je vais m'amuser. Je rentre chez moi, je commence à lire le plafond. Je ne peux pas. Euh, Habiss, euh, Habiss. Euh, Habiss. Bah, ah, oui. Non, non, non, ah, oui, non, vas-y. Abyss, Abyss, va t'amuser à l'élection. Non, non, c'est rien, tu non compris. Il y a plein de jeunes qui veulent servir encore. Qui tu peux les chercher.